Salut à tous Bon comme vous le savez j'étais au Paris Ludique 2018 euh, hier et j'ai eu la chance de tomber sur le stand de Yoka et j'ai réussi également à obtenir ce Sésame. Je pense que maintenant euh, ça fait pas mal d'envieux je me rends compte. Euh, voilà, elle est sortie. Alors elle n'est pas tout à fait sortie, hein, elle sort à la rentrée fin août. Euh, C'est euh, le fameux deck building de Senseiya. Je vous propose de faire trois vidéos. Trois vidéos, une première où on va faire un unboxing ensemble, une seconde où je vais vous palucher les cartes les unes après les autres, puis on va regarder un petit peu les caractéristiques de chaque personnage, hein, euh, l'intérêt de les jouer, on expliquera un petit peu en même temps euh, les règles, mais très succinctement. Et puis ensuite, eh ben, ce qu'on fera, c'est une expli partie euh, d'ici la fin de la semaine. Allez, on commence avec l'unboxing Ce, euh, ce jeu sanseya les chez Zodiac Deck Building Yoka Baitsune nous a vraiment gâtés voilà je tiens à le dire on a déjà comme ça de prime abord une superbe boîte moi j'avais vu euh, euh, des protos sur le web il y avait eu pas mal de fuites on savait pas trop à quoi euh, à quoi s'attendre là on a vraiment quelque chose qui est euh, super, super sympa on a l'impression en fait d'avoir une boîte d'une édition euh, limitée euh, euh, d'une figurine euh, d'une mid close en fait. Euh, ça, fait un peu, ça fait un peu ça au niveau qualité. Euh, C'est une bonne grosse boîte quand même, hein, bien sympa, il y a ce qu'il faut. Derrière vous avez une présentation du contenu qu'on va, euh, qu va regarder ensemble. Donc très simplement, vous aurez euh, on va retrouver des jetons qui correspondent aux personnages jouables. C'est jouable à 5. Puisque vous jouez les chevaliers de bronze. Vous avez des tokens de blessure. On le verra lorsque je ferai l'explic partie, euh, Qui a la possibilité effectivement de blesser. Enfin bref voilà. Euh, heureusement qu'on <rire> qu peut blesser. C'est quand même un, un, un combat de chevalier. On a les cartes. Euh, dans une seconde vidéo. Ce que je vous propose de faire. en fait, C'est de survoler les cartes. Et de lire ensemble les caractéristiques de chacune d'entre elles. Vous remarquerez qu'on a un tapis qui est, euh, qui est livré, euh, livré avec la boîte, qui est un tapis cellulo, hein, euh, donc il y a une petite épaisseur euh, qui est doublée. Euh, C'est vraiment, vraiment sympa. Et puis on a une horloge comme ça, là, qui est magnétique. C'est-à-dire qu'en fait, les flammes, ce sont des petits aimants que vous, euh, que vous posez sur l'horloge. On va regarder ça ensemble. Euh, C'est euh, d'un très bel effet. Donc voilà, donc tout ça pour dire que la qualité euh, du produit y est vraiment, et... De mon point de vue, euh, 35 euros, c'est donné, voilà, que ce soit clair, je trouve que le matos qui est dedans est vraiment euh, vraiment sympa, euh, vous allez voir le rendu au niveau des cartes est aussi euh, extrêmement bien fait, donc euh, voilà, 20 sur 20 franchement je trouve que là on se moque pas de nous, il n'y a, a rien à acheter. Quand on ouvre la boîte, on tombe sur, sur le, livret, le livret de règles, donc qui bien sûr qui est intégralement en français et qui est intégralement en couleur. Bon, ça vous reprend hein, la mise en place. Vous allez retrouver la mise en place. On va retrouver des choses. Présentation des cartes. Armure. Les tours de jeu, bien entendu. La fin de partie. Voilà. Tout y est. C'est un petit livret qui fait euh, 8 pages, yep. ça ça prend vite donc euh, voilà donc le jeu en fait euh, il est inspiré d'un jeu que je ne connaissais pas mais j'ai fait mes petites recherches, c'est un jeu également de deck building qui s'appelle Ascension alors c'est peut-être pas le seul, hein, euh, vous allez vous mettrez en commentaire si vous en connaissez d'autres et en fait l'objectif de ce jeu c'est de constituer un deck c'est à dire qu'en fait les personnages vont défiler puis vous allez essayer de les prendre au nez à la barbe de vos adversaires qui sont pas vraiment vos adversaires puisque en fait dans le jeu euh, on va interpréter un chevalier de bronze. Donc en fait les chevaliers sont en concurrence entre eux mais euh, on a du mal à croire que euh, Seiya ait pu plus, plus se battre contre Shiryu, Yoga euh, ou Shun. Un petit peu moins avec Ikki puisqu'il y a quand même toute une phase du dessin animé qui, qui, qui vient. Donc là, voilà, on a, on a les, fameux, les fameux jetons. Hein, je n'ai pas, pas dépunché pour l'instant. Vous avez très simplement euh, les pions de, de dégâts. Bon, les pions de dégâts, les pions qui sont des pions de blessure, de blessure en fait. Puisqu'en fait, quand vous blessez une carte, vous ne pouvez plus la jouer tant que vous ne vous l'avez pas soignée. Et donc, vous mettez un pion de blessure dessus. Voilà, ça, c'est le petit bémol. Franchement, je trouve que euh, la goutte comme ça, là, euh, c'est un peu grossier. Voilà, ça, euh, c'est euh, les bases de, de l'horloge que, que je vais monter avec vous. Voilà les parties pour l'horloge. Donc ça c'est super sympa parce que c'est les flammes. Les flammes de l'horloge, donc forcément il y en a 12, vous en avez deux en plus. Au cas, euh, au cas où vous les, vous les perdez, je pense. Je trouve que la tension est bonne. Parce que voilà, ça peut arriver hein, qu'on perde qu'on perde des flammes. On en a deux en plus. Donc vous savez, c'est du c'est de l'aimant. Vous connaissez ça, hein, quand les joueurs de figurines, ils aimantent leur base. Bon bah voilà, c'est fait comme ça. Et puis là, on va retrouver donc la fameuse horloge des chevaliers du Zodiac, qui elle aussi est un, est un système aimanté, qu'on va poser euh, en 3D sur, sur le socle. Puis ensuite, on va mettre des flammes, les douze flammes sur l'horloge. Et il euh, y a des conditions de jeu. La fin d'un tour la disparition de certains chevaliers notamment les chevaliers d'or euh, qui font qu'en fait les flammes les flammes disparaissent il y a le chevalier de la flèche qui quand il débarque fait griller une flamme également et en fait lorsque lorsque toutes les, les, les flammes ont disparu le, le, le tour est fini et on compare les decks de chaque joueur et on compare les points qui ont été agrégés dans les decks de chaque joueur et celui qui en a le plus à gagner donc en fait je le répète, hein, l'idée c'est que vous allez avoir sur un plateau des chevaliers qui vont se présenter à vous et puis soit vous réussissez à les, à les retourner et puis à les faire venir dans votre équipe, soit vous les combattez et vous surmontez le combat et euh, du coup vous les battez et ils rejoignent votre équipe également. Il y a deux façons de, de, de, de faire rejoindre un chevalier dans votre équipe. Et puis à partir de là, bah, il comptabilise, il, il améliore votre deck et puis surtout... Euh, dans la partie, euh, le deck tourne, et à un moment, bah, après l'avoir récupéré, bah, vous allez pouvoir le jouer. C'est-à-dire que votre deck s'enrichit au fur et à mesure de la partie. Ça devient de plus en plus complexe, et, euh, et euh, voilà, je trouve l'idée assez sympa. Je ne savais pas que ça existait euh, sur d'autres jeux, donc moi j'avais découvert. On va regarder ensemble le tapis, voilà, qui est ici. Alors vous le verrez euh, peut-être un petit peu mieux euh, l'expli partie, mais voilà vous voyez, je, je vous, vous mens pas hein, c'est un tapis euh, sensiblement euh, bah, comme un tapis de jeu classique à part qu'il est tout en longueur et il est sérigraphié et puis en fait très rapidement l'idée c'est d'unboxer c'est pas forcément d'encore de présenter les règles ici vous allez mettre le deck dans lequel il y aura toutes les cartes elles vont se présenter en fait euh, ici elles vont se dérouler ici et puis une fois le tour terminé, la dernière elle passe dans une, dans une, pioche, dans une pioche qui disparaît, une pioche de, de cartes annulées. Donc en fait c'est au moment où elles sont présentes ici dans cette ligne qu'on appelle le terrain que vous allez pouvoir euh, les convoiter et pouvoir, et pouvoir les récupérer en fonction des actions, soit de combat, soit, enfin il y a plein d'actions à faire, soit du combat, soit d'utiliser votre cosmos pour, pour attirer les chevaliers avec vous. On verra ça quand on fera euh, la partie ensemble. Voilà, au niveau de la boîte, on a du thermomoulé. Et puis ici, ben, comme vous pouvez vous rendre compte, on a on a les cartes. Les cartes qui sont de très très bonne qualité également. Alors, je vais vous montrer le dos de la carte. Voilà, ici. Donc, c'est plutôt euh, plutôt propre, je trouve. C'est vraiment du très très très beau travail. Et puis, ben je vais vous montrer... On va commencer comme ça rapidement par... Euh, par Athéna, c'est peut-être pas celle qui parle le plus, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'en fait, il y a des effets sur la carte qui sont, euh, qui sont vraiment sympas. Je vais vous montrer un chevalier d'or parce qu'il n'y a bien que ça qui marche. <rire> c'est pas qu'il n'y a que ça qui marche, mais c'est sur les chevaliers d'or que ça se voit le plus. C'est vrai qu'il y avait un commentaire qui disait qu'il ne trouvait pas qu'il y avait de différence entre les chevaliers d'or et, et les autres. Ben moi, je trouve que si quand même. C'est-à-dire que quand je vous présente ça, je vais essayer de la faire briller comme il faut, mais vous avez vraiment... Euh, je n'ai pas un éclairage qui permet de vous faire ressortir ça. C'est pas grave parce que je vais vous faire une présentation des cartes individuellement. Et à partir de là, quand vous aurez la présentation des cartes individuellement vous verrez mieux euh, les effets qui sont dessus. Vous voyez, là on les voit un petit peu. La carte est vraiment... Euh, l'impression qu'elle est un peu en acier, un peu doré. Ça flash, quoi. Moi, je trouve que ça flash vraiment. Voilà, là on voit bien. On voit bien les effets. Il y a énormément d'effets. Les cartes sont très très propres. Euh, la qualité qui est apportée au matériel est, est, est vraiment là. Il y a effectivement des différences entre les chevaliers d'or, les chevaliers d'argent, les chevaliers de bronze. Euh, Qu'est-ce qui est présent dans cette boîte Vous allez avoir bien entendu les 12, euh, les 12 chevaliers d'or. Vous allez avoir des euh, armures, par exemple. Voilà, là, on voit bien l'effet sur, euh, sur l'armure du bélier. Sauf qu'on voit vraiment bien les effets, euh, les effets rendus. Donc soit vous avez sous, sous l'aspect d'une armure, soit vous avez euh, sous l'effet euh, d'un chevalier, comme on va montrer voilà, le bélier. Okay. Donc il y a les 12 chevaliers d'or, il y a les 12 armures d'or également. On va retrouver le grand pop. Voilà. Bien sûr on a euh, les 5 chevaliers de bronze. Donc je vous en montre un parce que je ne vais pas tout vous montrer là, parce qu'on va pas lucher les cartes dans une seconde vidéo. Voilà, là on a Shun. Voyez. Donc ça c'est un Shun euh, entre guillemets euh, light. C'est un Shun sans armure. Et puis ben là, je vais vous montrer un, un Ikki un Iki qui serait équipé de son armure. puisque en fait, au début de la partie, on commence la partie avec des personnages qui n'ont pas leur armure sur eux. Et en fait, il y a des effets hein, que j'expliquerai quand on regardera la partie qui font qu'on peut, on peut endosser son armure. On va profiter de la carte de Ikki pour parler un petit peu des caractéristiques. Ici, on est face à une carte que l'on vous donc en rouge euh, on a euh, les points d'attaque, en vert on a les points de soins, c'est-à-dire que Ikki est capable de soigner. Et puis euh, en bleu on a euh, les points euh, de cosmos. Donc si vous cherchez à acquérir euh, un chevalier, on va, on va reprendre notre... Allez on va changer parce qu'on va pas toujours prendre les mêmes. Hop là, on va prendre Aldébaran. Voilà, Aldébaran, euh, si vous voulez... L'acquérir, il faudra soit le battre, soit le faire euh, changer de côté. Pour le battre, il faut aligner 8 points euh, de combat. Et pour le faire euh, rallier, il faut aligner 6 points de cosmos. Donc euh, je reviens sur Iki. Euh, jouer Iki, ça vous apporte déjà soit un point de combat, soit un point de cosmos. Il va falloir associer Iki à d'autres chevaliers pour pouvoir vraiment... Soit terrassé, soit rallier, euh, rallier le, chevalier, euh, le chevalier des taureaux. Lui-même apporte deux points de combat et un point de cosmos. Donc quand vous l'aurez obtenu, vous vous rendez compte que votre deck va s'enrichir et que très rapidement, vous allez pouvoir vous retrouver avec tout un ensemble de, de, de figurines, tout un ensemble de chevaliers qui vont constituer votre deck. Et plus la partie avance... Plus votre deck est riche et plus, euh, plus vous allez pouvoir obtenir euh, des événements, pouvoir déclencher des événements. Je reviens un petit peu sur, euh, sur le tapis. Je vais m'en servir pour vous montrer. Donc on a euh, forcément euh, les douze euh, chevaliers d'or. On va avoir des personnages emblématiques qui seront présents comme, euh, comme Athéna. On va retrouver bien entendu nos chevaliers de bronze on va également dans ce pack obtenir des chevaliers d'argent hein là je vous montre je vous montre marine de l'aigle il euh, y a euh, allez très rapidement il y a Misty, il y a Algol, il y a Jamian, il y a Babel, il y a Astérion, il y a Mos, il y a Capella, il y a Albior, il y a, y a euh, Ptolemy de la Flèche, Sirius, Dante et bien d'autres regarderez la vidéo sur sur euh, sur les cartes pour pour avoir le détail on a également on retrouve également euh, des chevaliers euh, un peu plus exotiques, euh, notamment par exemple spartan d'accord on va retrouver euh, les chevaliers noirs et donc du coup le célèbre et mythique euh, dragon noir qui est à mon avis en tout cas de mon expérience le chevalier du zodiaque le plus euh, le plus hype qui existe on va trouver des choses un petit peu moins hype comme, euh, comme les chevaliers d'acier qui étaient un espèce de coup d'essai un peu, un peu bizarre et puis on va également euh, euh, retrouver des personnages on va retrouver Cassios par exemple dans la partie on va retrouver Giga qui était directement extrait de l'univers d'Albator de, de, on va retrouver Oko et une carte que très puissante, euh, très puissante au okay, coup. Il est, il, il est, sympa. On va retrouver euh, Jackie, voilà, et puis euh, Fighton, par exemple. Donc voilà, donc on a quand même euh, un starter qui est très riche, euh, où il y a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes présentes. Euh, on se retrouve euh, en tout euh, avec 200 cartes euh, dans la boîte, un tapis de jeu. Donc l'horloge et les douze flammes, et puis euh, des marqueurs de, de, de héros et des marqueurs de blessures. Ce que euh, je vous propose, alors pour information, parce que j'ai contacté en fait euh, des personnes de Yoka, ils m'ont dit qu'ils allaient sortir plus courant 2019 la suite, et qu'on devrait ensuite pouvoir associer à ces cartes là euh, Asgard, Poséidon, donc voilà. Donc le jeu est suivi. Le jeu est vraiment, euh, vraiment une, une, une bonne initiative, je trouve, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans l'univers, euh, dans notre univers qui touche au Chevalier du Zodiac. Ça fait longtemps qu'on attendait quelque chose. C'est vrai que ce jeu-là, il a pas mal fait le buzz. En conclusion, pour 35 35€, dès que vous le trouvez, je vous le conseille. Le système de jeu est le même que Ascension, on y reviendra dans la partie démo que je ferai d'ici la fin de la semaine. Et puis, eh bien, euh, je pense qu'en milieu de semaine, soit mardi ou mercredi, je vais vous proposer une vidéo où on va regarder ensemble l'intégralité des cartes et l'intégralité des pouvoirs de tous les personnages. Donc ce sera peut-être une vidéo un petit peu longue, mais euh, je vais vous la, je, je vous la chapitrerai, comme ça vous pourrez aller directement voir le chapitre qui vous intéresse. Voilà Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura euh, convaincu. 35 euros, c'est vraiment pas cher. On a du matériel d'extrême qualité. Euh, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo les cartes d'un peu plus près. Vous verrez les effets. Vraiment, c'est probant. Hein. Euh, les cartes sont, euh, ont vraiment de très très beaux effets, notamment les chevaliers d'or. Hein. Plus la carte est hype, plus l'effet est impressionnant. Euh, là, ça n'a pas vraiment rendu, mais bon, on est sur, sur des webcams, donc euh, forcément, j'essaierai de filmer presque, peut-être à l'intérieur. En tout cas, voilà, quand je vous présenterai les cartes. Vous verrez que elles ont vraiment une qualité qui qui est vraiment vraiment, vraiment présente. C'est le maître mot en fait de cette boîte, c'est la qualité. Je trouve qu'il y a de la qualité partout dans le tapis, il y a de la qualité dans les cartes, il y a de la qualité dans le matos. Même si bon bah voilà l'horloge c'est de la 2D, hein, ça, ça, ça tient avec, avec des petits des petits mais quand même le fait de nous avoir mis des aimants pour faire les flammes c'est très pratique pour la partie. Euh, bon, le jeu s'inspire beaucoup d'Ascension, hein. vous allez constituer un deck au fur et à mesure de votre combat, puis vous allez améliorer de facto euh, votre deck, et donc vous rendre euh, bah, les phases de jeu, plus elles avancent, plus elles sont compliquées, et plus elles sont intéressantes. Le jeu a vraiment, comment dire, une essence particulière, parce qu'on joue chez the Zodiac, puis ça fait longtemps qu'on voulait, euh, qu voulait un jeu dans ce style-là. Il y a du potentiel, et puis surtout, ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, c'est que le potentiel sera suivi, puisqu'il y aura des sorties, Notamment apparemment 2019, mais on y reviendra quand on aura les dates avec Asgard, Poseidon et puis puis toutes les armures disponibles. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite horloge, la petite cloche juste à côté d'abonner. Ça vous permettra d'être mis au courant de la sortie des futures vidéos, notamment sur ce jeu-là. Elles sortiront cette semaine, voilà, je ne veux quand même pas vous mentir, mais si vous voulez être directement informé, cliquez sur la petite cloche. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et n'oubliez pas la bienveillance, mes amis.